Bonsoir, euh... ben voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, euh... continuer à raconter mes histoires, euh... peut-être euh, en toucher certains, ou peut-être simplement laisser passer d'autres, je ne sais pas. Euh... Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, euh, vous pouvez liker la vidéo aussi euh, et si vous avez des questions ou si vous voulez apporter votre propre témoignage vous pouvez le faire via ma boîte mail ou simplement euh, via les commentaires euh, j'ai envie de poursuivre euh, la vidéo précédente euh, en racontant simplement que dans les rêves que je faisais euh, avec cet ange qui, qui m'accompagnait à travers les âmes euh, c'est qu'à chaque fois que je traversais les âmes euh, eh ben, c'est comme si je prenais un sac à dos en plus euh, ça ne se passait pas chez toutes les âmes que je visitais mais euh, quelquefois je prenais quelque chose de lourd de, de, de l'âme que je rencontrais et cette lourdeur à un moment donné dans ma vie, m'a fait croire que je portais le poids du monde sur mes épaules. On dit souvent qu'en tant que femme, on porte le poids du monde sur les épaules. Mais ça reste une rumeur, ça reste un... ça, ça reste une rumeur. Donc, ce n'est pas forcément vrai. Mais là, euh, c'est comme si à chaque fois que je traversais une âme qui n'était qui pas bien ou qui bloquait, que je ne savais pas débloquer... Ah ben, euh, c'est comme si je prenais son poids avec moi. Euh, et donc... Euh, je sais plus ce que je voulais raconter. Et donc, voilà, c'est comme si je prenais son poids avec moi. Euh, quand les rêves se sont arrêtés... Euh, et qu'on m'a dit qu'il allait venir me chercher, euh, je ne savais pas qui c'était il. Euh, et un jour, j'ai commencé de nouveau à faire des rêves à répétition. Euh, où je voyais mon esprit et où je voyais un, un très, très, très, très, très, très grand esprit assis sur un trône. Mais de la manière dont je le voyais, c'était très géographique. Et il n'avait que des yeux, il n'avait pas de nez, il n'avait pas de bouche, il avait juste des yeux. Et il se tenait vraiment assis comme ça, sur son trône, d'une paisibilité, j'ai jamais senti ça de ma vie. J'étais beaucoup dans les ressentis à ce moment-là. Et l'amour qui dégageait, l'apaisement qui dégageait, la bienveillance qui dégageait, la bienséance qui dégageait, ça me faisait du bien. Rien que le fait d'être auprès, auprès de lui sans parler, ça me faisait du bien. Mais dans ces rêves-là, euh, ce, ce sont aussi des rêves l'un à la suite de l'autre. Euh, il, il me posait des questions par rapport à moi, qui j'étais, ce que je faisais là, euh, qu'est-ce qui se passait dans ma vie, etc. Et donc je lui raconte tout ça, je lui raconte, euh, je, lui raconte les... je, je, je lui raconte toute ma vie intime en fait. Et pourquoi je suis comme ça aussi, euh, qu'est-ce que tu voudrais changer, enfin voilà quoi. Il, par moments, je me souviens d'une fois où c'est comme s'il me demandait de regarder le monde qu'il y avait en bas, et qu'il me demandait qu'est-ce que tu voudrais changer. Euh, et il y a eu toutes sortes de discussions de tout et de rien euh, de, une philosophie quand même très très aiguë euh, un truc qui à la base je croyais que ça venait de mon père mais tout le monde a sa propre philosophie tout le monde a, a, a sa propre manière de penser c'est pas parce que on a un parent philosophique, qu'on est philosophique aussi, et qu'on a la même philosophie. Chacun a sa propre philosophie. Chacun comprend les, comprend les choses de la manière dont il doit les comprendre. Euh, ce sont des trucs qui sont vraiment propres à nous-mêmes, en fait. Et donc, les discussions que j'avais avec lui, elles étaient, par moments, elles étaient très philosophiques. Et, euh, et en discutant avec lui, je me sentais quand même mûrir. Je me sentais... Je me sentais grandir, euh, j'apprenais plein de choses avec lui, euh, il m'apprenait un tas de choses et d'autres, euh, il m'expliquait beaucoup de choses aussi. Euh, mais de, des discussions que j'ai eues avec lui, il n'y a rien que j'ai retenu précisément, tellement il me racontait la vie, tellement il me racontait, j'ai envie de dire la mort, mais bon, bref. Euh, il me racontait tout en fait, il me racontait tout et le, le, le ton de sa voix, il est comme ma voix est maintenant d'un calme, d'une sérénité inouïe, rien que de, de, rien que de sentir sa présence, j'avais vraiment envie de me, de me mettre dans ses bras et, et, et d'y rester et de ne jamais redescendre dans mon lit, dans mon corps, quoi. jamais, jamais, jamais, jamais. C'est vraiment un être que j'aurais jamais voulu quitter. Quoi. Euh, et, euh, et dans ma vie, euh, j'étais en train de couler. Euh, j'étais en train de couler parce que euh, j'ai commencé à me droguer. J'ai commencé à me battre avec ma mère. Euh, j'ai commencé à me révolter contre le système euh, ju judiciaire, le système scolaire. J'étais une, une vraie révoltée en fait, il n'y a personne qui pouvait me calmer. Euh, et, euh, et aussi, à chaque fois, dans les anciens rêves, à chaque fois que je passais d'âme en âme, juste avant, quoi, juste après qu'on me dise il viendra te chercher, j'ai entendu euh, toutes sortes de voix euh, me dire dis-lui, dis-lui, dis-lui, qui criait vraiment fort. Euh, comme si, comme si j'avais quelque chose à lui, à, à apporter à cette grandeur de l'humanité en fait. Euh, Dis-lui qu'on est en colère. Euh, Dis-lui qu'il n'y a rien qui va dans cette vie. Euh, euh, euh, Montre-lui qui on est. Euh, d'une agressivité tellement, tellement incompréhensive. Euh, Qu'intentionnellement, j'ai répondu euh, mentalement, euh, vous le ferez vous-même, point barre. Moi, j'ai rien à rapporter à personne. Les problèmes de chacun sont les problèmes de chacun. Et chacun avec ses problèmes, avec, les, avec, avec qui cette personne a des problèmes, quoi, je veux dire. C'est de face à face. Il n'y a pas de « je te tourne le dos et quelqu'un s'en occupe ». Bref. Euh, mais c'était vraiment euh, des voix harcelantes, euh, méchantes, euh, d'une noirceur que je, je, je, ce, ce, ces personnes-là, elles, euh, elles sont finies en fait, elles sont finies, elles n'ont plus rien à faire dans cette vie, mis à part foutre le bordel comme elles en ont envie, bref, c'était ce genre d'âme-là, euh, et j'entendais « dis-lui, dis-lui, dis-lui <rire> ». Non, non, non, non, je dirais rien, bref, et c'est comme ça qu'il est venu me chercher, et qu'il a commencé à me raconter… Euh, tout, tout, tout, tout, tout ce que j'avais besoin de savoir, il me le disait. Il répondait à toutes mes questions, sauf une, sauf une. À partir du moment où j'ai commencé à lui parler de magie, euh, lui demander ce que c'était la magie, il ne voulait pas me répondre. Il ne voulait pas me répondre. J'ai respecté qu'il ne qu qu me réponde pas. Puis il m'a demandé ce que je voudrais le plus dans ma vie. Et je lui ai répondu d'avoir un don m'a demandé si je savais ce que c'était. Je lui ai dit non, mais un don ça vient forcément de lui, donc ça doit pas être si mauvais. Et puis euh, il m'a dit non, il m'a dit non, tout, euh, tout, tout, tout dans la bienveillance. Il m'a dit non, mais sèchement et en colère, mais dans la, dans la bienveillance quand même. Et j'ai commencé à me révolter, j'ai commencé à me débattre, j'ai commencé à trouver mes raisons, à lui dire mes raisons de pourquoi je voulais ce don-là. Euh, il a essayé de me raisonner. Franchement, il a essayé de me raisonner. Et, euh, et puis je suis partie parce qu'il ne voulait pas me dire oui. Et je lui ai tourné le dos en fait. Je, je lui ai complètement tourné le dos. Et en lui tournant le dos, en m'avançant plus loin, en le quittant, euh, il m'a dit « je vais te le donner ». Et d'un ton un peu arrogant, je lui ai dit « vous ferez ce que vous voudrez ». Et de là, euh, en descendant, il m'a répondu que j'allais le regretter.